Bonjour les amis, nous sommes en août 2021, j'espère que vous allez bien, vous êtes peut-être en vacances. Euh, moi je suis entre guillemets en vacances toute l'année ici à Tenerife mais je travaille également toute l'année. Euh, donc euh, j'en profite euh, en plus donc de mes activités dans l'immobilier ici, donc à travailler euh, sur mes formations au trading. Et je suis en train de préparer donc une formation complémentaire à mes autres formations, vous en avez peut-être déjà quelques-unes euh, concernant le, le scalping ou le trading à plus long terme. Donc euh, sous cette vidéo vous trouverez un lien vers euh, mes formations et comme vous pouvez le voir donc sur cet écran je suis en train de travailler sur euh, une autre technique de trading peu utilisée en Europe. Il existe, il existe actuellement très peu de formations en francophonie sur ce domaine et c'est la raison pour laquelle j'y travaille actuellement. Donc il s'agit du market profile et comme vous pouvez le voir on est ici sur le, sur le DAX. Le market profile vous donne des informations que vous n'avez pas sur les graphiques classiques tels que vous les trouvez donc dans mes formations avec les bougies japonaises. Donc ça reste bien sûr très intéressant de trader avec les bougies japonaises et différents indicateurs <coughs> comme ceux que je vous donne dans mes formations. Donc tout ça reste valable mais avec le market profile vous allez encore prendre un avantage par rapport d'autres euh, traders et avoir une approche encore plus professionnelle que celle que vous pouvez avoir euh, avec des formations classiques. Donc actuellement euh, j'ai déjà suivi deux formations au market profile et euh, ça vous donne vraiment un avantage très très grand par rapport aux autres techniques de trading. Comme vous le voyez ici donc sur euh, le graphique de ce jour, donc à l'ouverture du marché, vous voyez, on a eu donc des lettres qui se sont inscrites et on a donc des informations par rapport au jour précédent. Et la forme de ces, ces graphiques, donc cette succession de lettres qui se forment, vous donne pas mal d'informations sur ce qui va se passer dans le courant de la journée. Et euh, ça va vous permettre de vous positionner de manière très efficace parce que vous avez des informations que vous n'avez pas sur les autres graphiques classiques. Donc ça reste bien sûr intéressant euh, de regarder les, les autres graphiques sur les, les différentes unités de temps comme je vous l'ai expliqué euh, dans mes formations. Et je vous ai dit si vous avez suivi mes vidéos précédentes que je pensais donc qu'on allait retourner vers les 15800 et on y est là. Vous voyez on est aux 15800 sur le Dax. Maintenant il va falloir savoir exactement ce que va faire le, le marché euh, en se positionnant bien sûr à court terme comme je vous le conseille toujours avec le scalping. Mais on ne peut pas savoir actuellement si le marché va redescendre ou si le marché va casser les 15800. Comme je vous l'ai dit donc ça fait quand même longtemps que les marchés sont soutenus artificiellement euh, par les banques centrales après la fameuse chute donc euh, due au Covid. Et eh bien il y a eu, euh, malgré que l'économie va très mal pour beaucoup d'entreprises, on a donc euh, le, les marchés qui eux, se portent bien <rire> contre toute logique euh, actuellement. Et euh, on a donc le DAX qui est actuellement au niveau des 15 800. On voit bien ici euh, ce, ce niveau-là. Et il va falloir donc euh, se positionner de manière intelligente, de manière à bénéficier soit d'une cassure de ce niveau-là, soit d'une chute des marchés. Est-ce qu'on va assister à un crack phénoménal Je ne sais pas, mais en tout cas, en ayant euh, les informations que vous trouvez. Euh, dans une technique de trading à plus court terme en scalping vous allez pouvoir vous positionner de manière intelligente et profiter donc des mouvements du marché qu'il aille dans un sens ou dans l'autre. Donc comme vous le voyez ici on, on travaille sur, euh, sur le market profile en, en 30 minutes donc c'est l'unité de temps qu'on utilise en market profile et vous voyez une journée complète donc qui se, se trace de cette manière là avec des formes assez particulières, donc du marché. Vous voyez ici, on a une, une queue ici d'achat très importante, et puis le marché se concentre sur ces niveaux de prix ici. Donc, tout ça c'est très important pour analyser et pour envisager ce que va faire le marché. Ce sont des informations qui vont vraiment vous aider dans votre trading quotidien. Donc, à l'ouverture des marchés à 9h en France, et bien vous avez donc euh, ces, ces lettres qui s'inscrivent et qui vont vous donner des informations sur ce que va faire avec une, une fiabilité très importante le marché dans le courant de la journée. Donc, euh, le market profile, qu'est-ce que c'est Donc, je suis en train de travailler sur, sur, une, sur la formation actuellement. Donc, d'abord, qui a inventé le market profile eh bien le market profile donc a été inventé par Peter donc qui est un trader au Chicago Board. Euh, il a été trader de 1959 à 1985 et c'est vers 1985 que cette technique a commencé à être utilisée par de plus en plus de traders. En Europe c'est encore très peu utilisé c'est plutôt dans les pays anglo-saxons qu'on utilise cette technique-là. Donc Peter Steidelmeyer cherchait un moyen de déterminer et d'évaluer la valeur marchande au fur et à mesure qu'elle se développait au cours de la journée et son idée était d'afficher le prix sur un axe vertical en fonction du temps qui lui serait affiché sur un axe horizontal. Donc le graphique qui s'en est généralement en forme de cloche. Donc comme on le voit ici et comme on le voit donc sur le graphique que je vous ai montré. Et dans un article du Chicago Tribune, Steddlemeyer a été identifié comme l'homme qui sait où va le marché. Donc si on sait où va le marché bien sûr ça nous donne un avantage très important par rapport aux autres traders. Donc euh, la représentation du market profile donc ce sont des lettres chaque lettre euh, représente euh, 30 minutes. Donc vous voyez ici l'ouverture du marché et puis tout des A qui s'inscrivent ici donc ça correspond, toute cette colonne de A ça, ça correspond à 30 minutes et puis la demi-heure suivante ce sont des B, la demi-heure suivante ce sont des C comme vous le voyez. Et ensuite donc euh, lorsqu'on colle ces graphiques, euh, toutes ces lettres donc ces colonnes de lettres l'une sur les autres et eh bien ça nous donne une forme assez particulière euh, et vous voyez donc une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure et ensuite donc une fois que ces, ces lettres se sont collées donc c'est un peu comme un Tetris euh, qu'on met euh, à l'envers donc au, au lieu que les, les pions tombent dans votre Tetris et eh bien ça va à gauche et vous avez donc ces formes particulières. Qui se créent de cette manière-là qui ont une signification très importante. Donc les lignes ici rouge, bleues que vous avez ici sont également extrêmement importantes. Vous avez également des lignes verticales ici. Donc tout ça, ça nous donne des informations très très intéressantes qui vont nous permettre de trader de manière efficace au quotidien sur divers marchés. Donc moi je travaille pour le moment sur le DAX, et ça me donne un avantage vraiment très important pour mon trading au quotidien. Donc dans cette formation qui sortira prochainement donc j'y travaille activement donc vous aurez un avantage sur pas mal d'autres traders donc en ayant ces informations. Vous avez donc ici la plateforme MT4 mais bien sûr vous avez d'autres plateformes qui utilisent également euh, cette technique donc ces indicateurs. Bien sûr euh, sur MT4 vous aurez des indicateurs que je vous donnerai qui seront gratuits. Euh, la plupart des autres euh, plateformes donc sont payantes mais bon euh, vous verrez que ce n'est pas des prix euh, excessifs par rapport à ce que donc euh, le bénéfice que vous pouvez euh, retirer de ça. Alors il y a, à ma connaissance il n'y a qu'un livre en français, sur le Market Profile. Donc c'est celui-ci. Donc euh, je suis en train de l'étudier pour, pour compléter ma formation. Donc euh, c'est une technique un peu complexe. Donc euh, actuellement les formations que j'ai suivies euh, bon sont assez, euh, assez compliquées. Moi j'essaye je, quand même de faire une formation beaucoup plus facile à comprendre. Euh, C'est ce que j'ai toujours fait dans mes formations précédentes et on a dit que j'étais un bon pédagogue. Donc euh, je travaille beaucoup euh, sur, euh, sur cela de manière à ce que ce soit accessible à tout le monde. Parce que le market profile n'est pas simple d'approche mais il nous donne tellement euh, d'avantages euh, dans le trading euh, que ça vaut vraiment la peine de se pencher là-dessus. Euh, vous pouvez acheter le bouquin donc euh, bon il n'est pas, pas facile à trouver non plus. Mais moi je, je le décortique donc je l'analyse de manière à, à vous apporter donc les éléments essentiels dans votre, dans votre trading au quotidien avec cette technique-là. Donc ça va vous donner un avantage très important. Bien sûr tout ce que j'ai expliqué dans mes autres formations, formation au scalping, utiliser Ishimoku et ma formation complète ça reste bien sûr valable et j'utilise bien sûr ça encore au quotidien. Donc ça nous donne bien sûr des, des informations toujours aussi pertinentes mais le market profile va vous donner en plus donc un avantage de manière à pouvoir prendre vos trades de manière encore plus intelligente et avec un taux de réussite vraiment très très important. Et vous pourrez détecter les journées où vous avez un très gros potentiel donc de hausse ou de baisse ou des journées où vous, avez, donc, vous allez pouvoir trader en range entre un plus haut et un plus bas et bénéficier ainsi de, des avantages de chaque journée qui aura un potentiel différent. Donc euh, si vous êtes déjà client de mes formations eh bien vous bénéficierez bien sûr d'un tarif euh, privilégié pour cette formation au Market Profile comme je le fais toujours pour mes nouvelles formations pour remercier la fidélité de mes clients. Et euh, bon si vous n'êtes pas encore euh, étudiant de ma formation, ce serait bien que vous commenciez avec par exemple ma formation au scalping au moins de manière à avoir toutes les bases qui vous permettront de bien comprendre le market profile et euh, vous serez alors là tout à fait à même à devenir un trader professionnel ou un trader amateur mais avec des, perf des performances euh, qui seront bien meilleures que la plupart des traders euh, que vous connaissez peut-être et qui galèrent. Vous savez qu'il y a euh, pas mal de, de traders donc euh, qui malgré qu'ils ont suivi des formations arrivent difficilement à des bons résultats et donc euh, il faut bien sûr chercher les techniques efficaces. Je ne parle pas des, des traders qui ne suivent aucune formation parce que là euh, donc euh, c'est encore une galère euh, pas possible pour, pour, pour ces personnes-là. Donc c'est assez dommage de voir qu'il y a encore beaucoup de gens qui, qui pensent qu'on peut apprendre le trading par soi-même sans se former et qu'on peut arriver à des bons résultats de cette manière-là. Je peux vous dire que moi je fais du trading depuis plus de 10 ans, j'ai connu pas mal de personnes qui ont essayé le trading sans suivre de formation ou qui ont suivi des mauvaises formations parce que malheureusement il y a des gens qui abusent donc de, euh, de cela en, en prétendant qu'ils ont des, des très bonnes formations et qu'ils ne savent pas trader eux-mêmes. Ça existe malheureusement dans ce domaine-là comme dans d'autres domaines. Donc il est important de, de savoir à, à qui faire confiance c'est avec l'expérience bien sûr qu'on tombe sur des, des bonnes formations. Moi j'ai suivi beaucoup de formations, toutes n'étaient pas bonnes malheureusement et c'est à force de persévérance bien sûr qu'on arrive à trouver les bonnes formations, les bons traders et d'avoir des, des bons résultats. Donc moi ce que je peux vous dire c'est que je sais maintenant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur les marchés et euh, qu'avec des techniques comme celles que j'enseigne et eh bien vous avez toutes les chances de devenir euh, un jour un très bon trader. Combien de temps Ça, ça dépend bien sûr euh, du temps que vous allez consacrer au trading. Si votre objectif c'est de, de vivre du trading ou bien simplement euh, d'avoir un complément de revenu donc tout ça bien sûr euh, vous pouvez le faire avec euh, les techniques que j'enseigne mais euh, il faudra travailler bien sûr, il faudra trader euh, le plus possible de manière à, à prendre des, des habitudes mais avec les techniques que je vous enseigne vous aurez euh, toutes vos chances d'avoir le plus rapidement des très bons résultats. On va parler de 3 mois, de 6 mois euh, si vous tradez de manière régulière et ainsi une fois que vous aurez ces techniques-là eh bien tout le restant de votre vie vous allez pouvoir gagner sur les marchés avec des techniques qui fonctionnent réellement. Donc le market profile est vraiment quelque chose euh, qui fonctionne très bien, qui vous donne un avantage certain par rapport à d'autres techniques de trading et qui est tout à fait complémentaire avec euh, les méthodes que j'ai enseignées précédemment. Euh, donc on va pouvoir euh, trader de cette manière-là de manière très intelligente et euh, vous voyez on se spécialise sur le 30 minutes parce que euh, donc les, les techniques qui, qui ont été enseignées euh, et qui ont été étudiées avec cette technique-là ont démontré que c'était en 28 minutes qu'on avait les meilleurs résultats donc l'unité de temps la plus proche c'est le 30 minutes. Et euh, ça nous donne effectivement des, des résultats très très intéressants. Et 30 minutes ce n'est pas trop rapide donc on peut voir euh, venir les trades, les positions intéressantes, se positionner euh, au meilleur moment, bien protéger ses positions comme je vous l'enseigne toujours et prendre ses bénéfices euh, au bon moment en fonction bien sûr euh, de ce que nous donne le market profile et encore toujours donc les autres techniques aussi puisque vous savez que euh, en scalping ça permet donc d'avoir des, des très bons résultats euh, à court terme et à moyen terme mais quand vous avez un marché en range comme ça et eh bien vous pouvez prendre les plus hauts et les plus bas mais avec le market profile vous allez euh, déterminer à quel moment ça vaut la peine de se positionner à quel moment il vaut mieux euh, ne pas se positionner. Voilà donc c'était une introduction au market profile, j'en ferai d'autres donc je travaille sur cette formation. Donc je vous invite à vous inscrire à ma formation Scalping si vous voulez avoir déjà de très bonnes bases pour démarrer euh, en ce moment euh, sur les marchés. Donc euh, le DAX est très intéressant en ce mois d'août donc on a eu un mois de, de juillet également très intéressant. Donc N'hésitez pas, les vacances c'est un très bon moment pour vous former. Donc vous arriverez à, à, à tester très bien les techniques de trading efficaces et à devenir peut-être déjà dans quelques semaines un trader rentable. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut. Partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et si vous voulez plus d'informations sur mes formations eh bien n'hésitez pas à aller voir dans la description et euh, je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos avec euh, je l'espère toujours euh, un intérêt pour vous à suivre mes vidéos. Partagez-les abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait parce que ça aide bien sûr à faire connaître ma chaîne YouTube et ça me fait plaisir parce que je vois euh, que je, je donne donc des informations intéressantes donc à l'heure actuelle on est à plus de 11.800 abonnés sur ma chaîne YouTube donc ça fait toujours plaisir. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir